Nous voici pour la, le débrief de la martingale euh, avec Franklin Morin de Nalo, euh, directeur des investissements. Donc, euh, tu connais bien quand même ces stratégies, euh, bon, avec Albert aussi, qui, euh, sur ces univers de, de, de stratégie et, et patrimoniale, euh, vous êtes tous les deux à Donf. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode avec Thomas c'était nul! <rire> Bonjour Mathieu. Euh, euh, euh, non, franchement, il, il a très bien écrit, euh, décrit en fait, tout le, le process euh, par poche, par euh, paliers successifs. C'est comme des vases communicants. En fait. On remplit d'abord par le bas, livré A, après on monte, fonds euro, et après on commence à prendre de plus en plus. Mais il y a un moment quand même, il faut s'arrêter. Nous, on a vu quand même pas mal de clients qui ont des épargnes de précaution très importantes, qui sembleraient trop. Et donc, oui, il faut quand même le faire. Mais en tout cas, sur la, la, la façon dont il l'a décrite, c'était très, euh, très didactique et je l'ai trouvé très bien. J'avais un petit point sur le, sur le, sur le DCA, effectivement, donc, euh, donc investir au fil de l'eau, c'est-à-dire mettre, si j'ai 10 000 euros à mettre, enfin, en gros, mettre 100 euros par mois sur un investissement risqué, c'est une bonne idée. Si j'ai 100 euros à investir, enfin, déjà, mettre 100 euros par mois pour investir, pour épargner, c'est une bonne idée. Déjà. Oui, Sur un livret A, bon, on s'en fout. En fait. Ouais, voilà. Bah, au moins, on l'a mis de côté, on ne l'a pas dépensé. Parce que si on le laisse sur le compte, euh, voilà. Donc, de toute façon, travailler par poche comme ça, nous c'est la base de Nalo, hein. euh, c'est avec cet esprit-là, effectivement. Euh, donc, c'est déjà une bonne idée. Après, il faut savoir pourquoi on le fait. Mais en revanche, quand j'ai 10 000 euros à investir en actions, par exemple, euh, ce n'est pas forcément une bonne idée de mettre 100 euros par mois. Pourquoi Parce que, alors oui, je vais peut-être… Euh, j'évite les grosses pertes etc et tout j'évite les extrêmes en fait mais vu que les actions en moyenne ça monte bah, ça veut dire que je vais mettre un an et demi à être investi à 100% donc en fait j'ai un coup d'opportunité j'ai gagné moins que si j'avais investi 10 000 euros tout de suite même si ça perd 30% mais que ça se reprend regarde juste avant le covid mmh. tu aurais investi euh, en février euh, au plus haut euh, juste avant le covid bam en trois semaines tu as perdu 30% bon ça, ça là c'est ce que tu disais, on regarde pas hein. oui. et après euh, par contre six mois après, c'est bon tu gagnais ah, et tu sûr. Et avais les 30% qui suivaient. Euh. Mais c'est toujours délicat de regarder sur une période précise aussi comme ça parce que je veux dire euh, à l'inverse euh, dans la période qu'on vit là, on pourrait se dire winter is coming, tu pourrais dire en fait ça pourrait baisser pendant 18 mois et donc si j'investis que 100 enfin euh, ou, ou, ou, tu vois, je divise par 18 euh, mes 10 000 euros euh, ben, au final j'aurai plus de parts dans 18 mois mais bon je veux ne peut pas peux pas prédire l'avenir, je ne peux pas tout on ça. Exactement, on ne peut pas le prédire, tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'effectivement, bah, on est censé avoir un rendement qui est euh, positif. J'ai l'impression qu'il y a quand même deux écoles là-dessus, parce que dans les experts que je peux recevoir ici, il y, a, il y, a, il y, a, il y en a qui disent être plus investi très vite, c'est mieux, euh, mais c'est quand même les plus optimistes sur un, un futur proche, on va dire. Euh, et et d'autres qui disent en fait... Euh, euh, il faut rentrer les plus pessimistes quoi qu'il arrive petit à petit même si tu gagnes moins si ça monte tu perdras moins si, c est, c est, c est, si ça baisse alors c'est vrai que tu perdras moins mais euh, comme je te dis en moyenne oui effectivement tu, tu gagneras moins et pour moi là on est dans un biais comportemental c'était euh, de se dire enfin euh, c'est un, un biais de plein de choses déjà tu as l'illusion de contrôle en mettant euh, 100 euros tous les mois t as l'illusion que tu vas moyenner donc euh, tu dis ah là je l'ai eu moins cher ce mois-ci etc et tu et, t'essaies de te rassurer mais au, au global euh, Enfin, l'investissement ça, ça, ça, ça monte quoi. Les, les actions sur 100 ans ça fait 8% par an mmh. donc euh, oui peut-être là ce sera les 18 mois en fait, où tu il... reviens toujours dans ce biais que tu vas battre le marché en fait euh... généralement tu ne bats pas le marché et quand tu dis ça va, ça va, ça va, ça va peut-être euh, baisser bah, ça se trouve ça va monter si, voilà Exactement, okay. c'est toujours, euh, toujours un peu le, le, le problème. Donc, et euh, Je reviens là-dessus parce que on pourrait, ceux qui nous entendent pourraient se dire en fait on n'a pas tranché entre toi et moi, euh, entre ma remarque et voilà. Mais je pense que personne n'a raison, c'est-à-dire entre guillemets, ce que je veux dire c'est que là où tu as raison c'est sur la moyenne des 100 ans euh, et que si tu le fais maintenant, euh, bah, que tu as ton 100 ans, euh, bah, tu auras gagné en moyenne 8% par an, même si tu rentres maintenant ça ne changera pas grand-chose. En revanche... Euh, euh, si euh, j'ai raison sur les 18 prochains mois et euh, eh ben, eh ben je pourrais te dire ah tu vois j'avais raison mais en l'occurrence rares sont les gens qui ont raison je veux dire je reprends l'histoire du début du Covid il y en a beaucoup, beaucoup et peut-être pas moi le premier mais qui, qui étaient, en tout cas moi j'étais fébrile c'est quand même là où j'ai ouvert mes comptes moi, de, de, de trading à droite à gauche. J'étais fébrile, mais j'ai quand même ouvert mes comptes et j'ai quand même investi, tu vois, alors que ça avait déjà baissé. donc euh, Finalement, je me suis dit qu'il y a une opportunité. Je suis plutôt rentré à ce moment-là. Euh, bah, ouais. Ça, c'est une optique d'investisseurs de long terme. C'est ouais. ce que font les assureurs, etc. Donc, euh, beaucoup disent, oui, bah, j'attends une petite correction. Donc là, moins 10, moins 15 et hop, ça y est, je reviens sur les marchés actions. Mmh. Et ils essayent toujours de faire ça. En fait, pour eux, c'est... C'est presque les soldes, entre guillemets. C'est-à-dire, okay. c'est le moment où tu attends que ce soit pas cher parce que tu sais que le rendement espéré va être... Il oui. faut disparaître. Non, alors ça, ce n'est pas les non, soldes. Non, pas <rire> celle-là. <en> fait. <rire> Autre chose que tu avais noté. Euh, oui, bah, en fait, sur euh, l'épargne de précaution, c'est hum, un des placements les plus ambigus parce qu'en fait, euh, on peut avoir besoin de l'argent dans un an ou dans dix ans. Et du coup, euh, bah, si, dans un an, je peux dire, bon, bah, euh, la bourse, c'est trop aléatoire, c'est trop aléatoire, c'est vrai, entre guillemets, on n'investit pas en bourse sur, sur un an ou six mois, ou alors vraiment, c'est du hobby, enfin, c'est voilà, pas pour, pas pour l'épargne de précaution. Mais en revanche, sur dix ans, il bah, y a peut-être mieux à faire que du livret A. Donc, c'est là où c'est très ambigu pour, pour nous, parce que quelque part, euh, en cas de coup dur, mais si ta chaudière, elle ne lâche pas pendant dix ans, etc., bah, bah, en fait, tu as mis 5000 euros qui... qui qui ne rapportait pas vraiment. Quoi. Et donc, euh, ce n'était pas grave quand il n'y avait pas d'inflation, mais là, l'inflation, elle est en train de monter, et de monter euh, très vite. Et ça, ça a deux conséquences. La première, déjà, c'est que, euh, en fait, déjà, vu qu'on a percé une, une période de baisse de taux, ce qui fait que les fonds euros, qui sont un petit peu plus euh, euh, lagués, qui, qui, qui, qui mettent plus de temps à s'ajuster, en fait, ouais. continuent à verser des gros taux par rapport aux taux qu'on pouvait avoir sur le marché, notamment les taux du livret A. Okay. Donc en gros, le, le, en, baisse, en période de baisse de taux, le fonds euro gagne plus que le livret A. Okay. Ça, c'est ce qu'on a toujours connu depuis 30 ans. Et avec, euh, toujours, le fonds euro avait, avait du, de, du retard, entre guillemets, sur le livret A qui s'ajustait plus vite. Par contre, quand ça remonte et quand l'inflation remonte, bah, potentiellement, le taux du livret A va remonter plus vite que les taux du fonds euro qui se qui sont pris, euh, du coup, euh, près de 10 ans d'obligations à taux bas qu'ils ont rentrés dans leur fonds euro. Et donc, euh, bah, ils, vont être, ils vont être un peu collés au sol quand il va falloir remonter. Il faut des outils d'arbitrage qui te font transférer automatiquement de l'un à l'autre. Bah, en tout cas, le, le, le dire que le fonds euro rapporte plus que le livret A, je ne sais pas si ce sera, sera complètement vrai dans les années à venir. Du coup, c'était un peu ça euh, l'idée. Et, euh, et la deuxième conséquence de, ce, de cette inflation et des remontées de taux, c'est que bah, finalement, vu qu'il y a de l'inflation, euh, un livret A euh, ou, ou un remplacement qui rapporte 1% ou 2%, mais, oui, mais on perd du pouvoir d'achat avec ça. Je comprends. Au climat chaudière... Euh, Quelque part, si elle claque dans 10 ans et que les, les matières premières se sont prises 10 par an, bon ben bah voilà, c est, c est, elle coûtera deux fois plus cher. Donc comment je fais dans ces cas-là Et c'est pour ça que pour maintenir ce pouvoir d'achat, tu es censé prendre… Enfin là, tu as deux solutions. Soit tu gardes ton risque actuel, c'est-à-dire soit pas de risque du tout, etc. Et du coup, tu vas avoir moins de rendement, quelque part, enfin, et tu, enfin en, en net d'inflation, ce qu'on appelle en taux réel. Ou alors tu prends le même rendement, mais tu vises le même rendement, mais alors pour ça, il va falloir donc, juste faire l'inflation. Mais là, dans ce cas-là, il va falloir que tu augmentes ton risque, c'est-à-dire faire le même taux que l'inflation, donc maintenir ton pouvoir d'achat. Et là, ça, ça demande du risque. Et, et là, on tombe sur le, le gros problème de la France, c'est un problème de pédagogie euh, à, à montrer aux gens qu'ils ont intérêt à prendre du risque, parce que sur le long terme, ça paye. Mais en même temps, cette précaution, on n'a pas envie que ça perde. Bah oui, précaution et risque, ça ne marche pas. Enfin, tu vois, c'est deux, ces deux choses, de deux termes déjà qui ne fonctionnent pas complètement ensemble. C'est là où c'est très compliqué, ouais. ça. Et donc, euh, donc peut-être qu'il faut faire deux épargnes de précaution, une court terme, entre guillemets, euh, etc. Bah, c'est pour Le court terme, c'est pour la chaudière. Voilà, exactement. C'est là où son troisième rideau aussi, ou de, de SCPI ou de choses comme ça, finalement, c'est intéressant parce que tu te dis, bon, ok, ça va me coûter si je sors mais euh, si je reste, euh, sachant qu'on est quand même sur, euh, y a les, comme tu le dis, les quatre coups durs, en fait, il y en a qui arrivent. Je veux dire, y a des, quoi qu'il arrive, tu, tu, je suis sûr qu'on pourrait le calculer. Euh, as, si tu veux moyenner, tu sais que, si c'est pas ta chaudière, c'est ton joint de culasse. Si c'est pas ton joint de culasse, c'est des fenêtres ou je sais pas quoi refaire. Si c'est pas ça, c'est une école ou un machin ou un appareil dentaire que tu n'avais pas prévu, qui n'est pas couvert par ta mutuelle. Et puis, et puis tu te retrouves à sortir de 3000 balles qui n'étaient pas prévues du tout et qui sont relous. Donc ça, on pourrait presque le, le, le, le. Mais en revanche, si tu dis plus tard dans la SCPI, tu pourrais dire en fait dans les dans les si tu si à trois tu peux dire il y a trois mois qui sont vraiment dans cette première poche et, ouais. et les trois mois d'après euh, finalement donc si tu gagnes euh, 2500 comme il disait comme exemple bon bah as 7500 qui sont vraiment dans les euh, PEA euh, LDD perdre, qui, vraiment, qui peuvent, voilà et qui sont pas qui sont dispo maintenant et, et voilà et puis après le reste tu les mets pas donc j'ai dit PEA mais je voulais dire livrea euh, et, euh, et, et et le reste le deuxième volet je me mets dans des trucs euh, euh, qui rapportent plus mais euh, bah exactement, il faut, faut au moins qu'ils maintiennent le, le pouvoir d'achat, je pense, qui, qui évolue avec l'inflation. Et, euh, et voilà, effectivement, c'est ce qu'on essaie nous, de faire chez NALO sur notre épargne de précaution, c'est effectivement d'arriver de, de, au même niveau que l'inflation. Je peux mettre ça dans NALO et dire ça, c'est mon épargne de précaution Il y a ah, un projet spécial, épargne de précaution, okay. euh, globalement, qui est du fonds euro avec des, des, des ETF. Donc on a parlé des ETF sur des indices actions, ouais. mais il existe également des ETF sur des indices obligataires, ce qu'on appelle donc des obligations, donc des dettes d'entreprise et d'État. Ok. Et donc, l'idée, c'est euh, bah, de, de, de faire mieux que le fonds euro, mieux que, que le livret A sur une période de trois ans. Mais effectivement, que, bah, avec, encore une fois, les marchés récompensent sur le long terme, les gens qui sont prêts à prendre des risques euh, et des risques de pertes à court terme, quelque part. C'est non garanti, en revanche. Ouais, voilà, c'est pour ouais. ça que je te dis sur trois ans, parce qu'effectivement, ça passe par des périodes où bah, ça baisse un petit peu. Il ne faut façon, pas le regarder tous les jours. Euh, y a, y a un des trucs de base en finance, c'est le no free lunch. Tu veux du rendement, il faut prendre du risque. Et, et voilà. Et là, dans, dans ce, cette situation-là, encore plus parce que parce que tout le, tout avec l'inflation quelque part toutes les toutes les économies s'effritent. There's no free lunch. Il faut que je le mette dans mon dans mon dans mon euh, tous ceux qui nous écoutent qui m'aident à préparer ces épisodes dans notre euh, comment je cherche euh, le terme mais le on, on explique tous les termes de la finance. Mmh, euh, le lexique, vous euh, le le lexique mmh. merci voilà euh, there's no free lunch. Il y a pas de repas merci. gratuit. Je suis sur LinkedIn. On vous appelle chez Nalo pour euh, parler de ça. Exactement. Parler aux gens. Euh, euh, euh, nos conseillers. Des personne personne effectivement. Euh, ce disponibles pour, pour, pour appeler les gens, donc merci Mathieu Merci, à plus, ciao